On va prendre l'exemple de la nation, n'est-ce pas? Est-ce que la nation québécoise existe? Je vous suggère ce, ce questionnement euh, là ce matin. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qu'une nation? Donc, dans ça, ce qui est difficile, c'est le concept de nation. Donc, si vous soumettez cette question-là aux élèves... Ben, là, tout de suite, ben, il va avoir des opinions peut-être personnelles. Le parent pense qu'il y en a une, l'autre pense que non. Mais ce qui est, la difficulté dans ça, c'est le mot nation. Et comment on fait pour travailler, préciser le concept de nation Mais ben, c'est en identifiant peut-être des attributs essentiels ou en allant chercher des définitions, n'est-ce pas Mais juste la définition, c'est pas assez, d'après moi. On va aller chercher quelques définitions. Ou on pourrait se donner des exemples de nations. Quels exemples de nations? Donnez-moi des exemples de nations. Hein. Américaines. Merci. Amérindiennes. Amérindienne, donc. donc, en allant chercher des euh, définitions... Puis, euh, comme moi, comme prof, j'ai fait le travail avant. Je me suis dit, OK, la, la difficulté ici, c'est vraiment le mot « nation ». Et je me suis dit, ben, je vais avoir en tête quelques attributs essentiels pour euh, travailler ce concept-là. Parce que l'idée de l'attribut essentiel, c'est, un, premièrement, c'est d'organiser l'information. Tu sais, l'élève, il est devant une masse d'informations, là. Puis, euh, il ne sait pas s'il doit traiter du, au même plan le concept, l'idée de territoire, puis, euh, je sais pas moi, l'idée de langue, l'idée de culture. Euh, donc, tout ça, ça se mêle. Là. Mais l'idée, c'est d'organiser l'information. Et le deuxième euh, élément important de la tribu, c'est d'arriver à un concept qui est concret. Nation, c'est abstrait. Territoire, ça s'en vient un petit peu plus concret. Le territoire du Québec délimité avec la frontière. Là, là, là on est dans le concret. D'arriver le plus possible avec ton attribut vers un, un élément qui est euh, concret. Mon concept principal, c'est nation. Quels seraient les attributs essentiels de mon concept de nation? La langue, territoire, culture. Tu vois, moi, je mettrais culture. Et dans culture. Parce que là, l'idée, mon, mon idée ici, c'est d'organiser l'information. Je mettrais langue. Et tant qu'à être dans culture, qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre élément? Religion. Religion. N'est-ce pas? Territoire, j'ai culture. Euh, dans mes définitions. C'est pour ça que je dis d'aller voir des fois des définitions. Il euh, y avait le mot institution. Parce qu'un concept, c'est personnel. Ça se construit socialement. Puis votre concept de nation, concept de démocratie, vous allez le bâtir toute votre vie. Personne qui dit que, bon, vendredi après-midi, fini mon concept de démocratie, je passe à d'autres choses. L'idée, c'est d'identifier dans votre programme, ils sont déjà identifiés vos, vos concepts. Et c'est ces concepts-là, dans le fond, qu'il faut mettre de l'énergie. Euh, dans les organisateurs visuels, on utilise souvent en, en étoile, mais vous avez euh, aussi euh, la comparaison. Des fois, ça peut être. Euh, c'est aussi un organisateur graphique. Là, Comparer deux concepts puis les opposer, c'est dentaire nomade. Ça peut être intéressant pour travailler un concept. Euh, le cycle, ça peut être intéressant aussi en justement en géographie. Par Il y a exemple. un élément qu'on n'utilise pas assez, d'après moi, c'est la séquence. Euh, en histoire, on a des paquet de moments où on, on, on, on travaille la séquence. Les élèves, les dates, c'est vraiment une difficulté. Vous voyez les comme une séquence. Là, j'ai identifié quatre événements forts. Il n'y a probablement cinq. C'est vous autres qui décidez. Là, Il pourrait y avoir juste trois, si vous voulez. Mais je le vois comme une séquence. Et mon concept de rébellion, concept historique, Mais je le vois comme ça. Puis à chaque fois j'y fais référence, vous, vous souvenez de notre séquence, c'est quoi les ré... l'acte constitutionnel, 92, rébellion, acte d'union. Russell, il est où dans ça? Il serait où? Russell, c'est une réponse aux 92 ré résolutions. OK, il s'en vient ici. L'idée, encore là, c'est simplifier pour pouvoir complexifier. C'est pour être simpliste. On peut faire ça en 15 minutes, peut-être, 20 minutes, une demi-heure. On peut passer une heure là-dessus, tout dépendamment de ce que vous voulez faire. Mais il me semble que euh, si, à travailler un concept, je me trouverais une question comme j'ai fait tantôt, est-ce que la nation québécoise existe? Peut-être des exemples, vous pouvez travailler aussi avec des contre-exemples. Euh, Allez chercher des définitions, des fois il y a des attributs là, soupçonnés qui peuvent sortir, qui peuvent être intéressants, et euh, le faire sous forme d'organisateur graphique là, pour justement organiser l'information.